Oui, l'argent, jambe. encore. mais la... hmm. après, vous, quand je vous vois, je suis fier. Ah, mais donc... Parce que vous êtes la fierté de la famille. Oui. Pas, mais... mais moi, j'ai un problème ici, chez moi. Le problème qui vous dépasse, bien sûr. Mon problème, c'est votre neveu. Votre neveu, bien sûr. Abissa. Attendez. Il tu bien... ah, a ah, ah, Il y a quoi en soi? Moi non. Demi la vitrier des Je l'ai il m'a posé tous les problèmes de ce monde. Oui. Oui. Eh chute, il Abyss me pose tout de problème. D'ailleurs, ce que je veux dire. il devant vous. Je vais tout vous dire. Vous me levez, il m'a voix Non, il m'a m'a m'a m'a dit. m'a et C'est ça, je vous disais. C'est ça. ça. Abyss, hein? Tu me causes trop de problèmes. Ouais, vous voyez ma voiture là? Moi, je une venu de l'histoire. Parce que Abyss, sa batterie Et moi, je suis Bien sûr, depuis deux mois. rouler le coup le bout de don. Abyss, laisse-toi pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec lui? quest que j'ai Qu'est-ce que je Eh bien, vous La fois dernière, on dit Abyss, dans mon nom, tu hum. hum, un C'est ne pas dire, on ne a... C'est oh, on ne va pas dire, on ne va pas dire, on on C'est on on va a deux sentiers, on s'est ouvert la convention, frère, à la convention, à convention, frère, On la On convention, mon convention, l'on a dit, il a dit, il y a dit, il a dit, il a dit, a dit, a dit, a il a a dit, a dit, a dit, a dit, a dit, a dit, a dit, a dit, a dit, a dit, il a a dit, a dit, a il et Il m'a enceinté, il a refusé. Pour me connecter. Je me dans Je n'aime pas le problème. Je hein? n'aime pas le problème. Il t'a enceinté. En. Oui, monsieur. Euh, il vous a dit ce qu'il fait. As qu il a dit qu'il est transité. Bien, il va transiter l'enfant, il n'y a pas de problème. Il a ton numéro Oui. Il n'y a pas de souci. Donc vous allez vous faire calmement oui. chez vous. Calmement chez vous. Et nous allons discuter avec la grande famille. Oui. Si tu oui. ne sais pas que tu vas devenir un de sa femme si tu veux. Monsieur, vous êtes sûr Je vous ai dit oh, je vais vous appeler. On oui. est dans on en nous avons vu qui de Elle a Elle plaît bien. les femmes qui réagissent. ne vous inquiétez pas. vous a fait ça. Elle Elle va te En tout cas, vous voyez. Non, il a de je hum? n'est plus à mon niveau ni à votre soeur. Hum. Nous allons convoquer une réunion pour la grande famille. Eh, hey, bon oui. Je veux plus te voir. Je veux plus te ah voir. Envoie mon chapeau. Aloumi! va te tu voir. Envoie-moi la chaise là. Fait vite. Ah, ah. Ah. En -en. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Bonjour mon Bonjour. Bonjour. Bonjour Oui, Abis ouais, bonjour. Ah, Oui, gâteau, maman. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est la voix, de son yau hein? Ah, mais moi, je vais un coup la Merci. Merci, mais c'est le nom de M. de M. de il y a C'est de de de de Il C'est déjà suffisant pour moi rassurer M. temps. Je suis un transitaire, je suis un camion, je suis un société, les suis un candidat, je suis un candidat. Je Je suis un candidat. un candidat. Je suis un un candidat. Je suis un candidat. Je suis un candidat. Je suis un candidat. Je suis un c'est une mendi? qui est venue. C'est une femme une est C'est C'est na maman, Tu fais quoi ici Mais vous faites quoi ici C'est quoi Vous vous connaissez C'est mon oncle. Quoi Mais c'est pas pas gâteau